Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent je n'en peux plus de t'attendre, les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'Aster, revoir un Latécoère. je voudrais toujours te plaire. Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs T'embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre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 Dans mon jardin d'hiver